On est de retour à CFRH et 106.7 avec notre ami Marco Vingendaire. Continue sur le même sujet, puis euh, raconte nous cette histoire-là. Alors, euh, donc, c'est ça pour euh, reprendre là où on a laissé. Euh, donc, j'expliquais que, que la nouvelle où, la vallée de Saint-Laurent, c'était... En fait, selon les, les, les dires de, de l'historien Alan Greer, c'était la, la, la campagne canadienne, c'était le, le pays euh, de l'autosuffisance par excellence. Alors, euh, c'est quelque chose, je pense, dont on peut, euh, dont on peut être fier de, de voir comment les, les choses se sont déployées dans une équité où, où euh, beaucoup de... Où la plupart des gens avaient vraiment une, une survivance là, qui, était, euh, qui était appréciable. Euh, donc, les, les colons, là, on, chaque, chaque ménage famille avait entre 60 et 100 arpents de, de terre. Donc, c'était généralement suffisant là, pour euh, cultiver. Et entretenir des, des pâturages, généralement, on allait maintenir une forêt à l'arrière de, de la propriété. Ça permettait de garder des, des amples réserves de bois de chauffage. Euh, et la majorité des fermes allait avoir entre deux, quatre vaches, euh, un ou deux cochons, une douzaine de poules. Donc, une petite... Euh, le terme euh, en anglais, homesteading, là, on était vraiment dans, dans, une, une, dans, dans des ménages autosuffisants où on, on vivait de la terre, puis on avait vraiment tout ce qu'il fallait pour, pour répondre aux, aux besoins. Et euh, on, on avait parfois des, des moutons on allait, dont on allait euh, recueillir la laine, on cultivait du lin pour, pour les vêtements. Euh, alors, il y avait vraiment une abondance de, de ressources pour, pour répondre aux besoins. Et euh, tant au niveau du logement que l'habillement, le transport, euh, tout ça pouvait être euh, rendu possible à partir de, de la terre qu'on occupait et des ressources dont, dont on disposait. Euh, ce n'était pas une économie euh, fermée, ce n'était pas une économie de troc non plus. L'argent existait également. Donc, les femmes pouvaient aller vendre euh, au village, dans les villes, euh, les produits de la ferme. Euh, les hommes, comme j'ai dit, euh, allaient faire la traite des fourrures de manière euh, très généralisée. On allait pêcher aussi à l'Est. Alors, il y avait aussi quand même euh, une, une économie euh, donc plus, plus moderne qui était présente. Mais Évidemment, l'argent n'avait pas la même importance dans, les colonies dans la colonie canadienne que dans l'économie euh, anglaise, qui était beaucoup plus capitaliste. Euh, alors, euh, c'était une dynamique assez, euh, assez différente quand même. Et... Euh, donc, les, les, les colons, euh, les censitaires, avec leur, leurs seigneurs, euh, devaient payer quand même euh, des, des, euh, des taxes assez modestes. Euh, on parle de 10 des revenus annuels, un 26e du blé qui était récolté. Et euh, les, les seigneurs comprenaient qu'ils ne pouvaient vraiment pas en demander trop parce que les, les colons euh, défendaient leurs intérêts euh, de manière euh, très, très vigoureuse. Alors, euh, on s'assurait que, que le, le partage des richesses, disons, euh, respectait l'intérêt des, des colons. Euh, donc, comme j'ai dit, ça, ça donnait une société qui était très égalitaire, euh, contrairement à, aux, aux colonies, colonies anglaises. Et euh, ils avaient évidemment, ça c'est un élément absolument aussi exceptionnel pour l'époque, euh, au niveau le, de, de, de, du monde occidental, les colons pouvaient chasser euh, et, et pêcher, alors que c'était des activités qui étaient réservées à la noblesse en, en Europe. Euh, donc, ça leur permettait d'avoir accès à, à, à vraiment une infinité de, de ressources. Euh, donc, le, le cuir, le bois, c'était des ressources très, très importantes à l'époque et les, les Canadiens en, en disposaient abondamment. On comprend aussi qu'avec toute euh, cette abondance-là, l'alimentation la, la, des Canadiens, qui était très, très riche en protéines, en calories euh, et en apports vitaminiques, euh, était très supérieure à, à, à, à ce à quoi avaient droit les, euh, les, les paysans français. Euh, et, et je dirais même... Euh, les Canadiens étaient probablement, et ça c'est l'historien Alan Grey qui disait que les Canadiens étaient probablement mieux nourris que beaucoup de Nord-Américains aujourd'hui, avec le, ce qu'on sait de, de la nourriture qu'on mange dans, dans les supermarchés. C'était de la bouffe bio-locale, hein? donc on, on comprend que c'était de la bouffe de, de première qualité, puis il y en avait en abondance, donc ils étaient très, très bien nourris. Et euh, ça, ça a permis aussi, évidemment, d'une génération à l'autre. Euh, de faire émerger euh, des, des, des types physiques et euh, les, les, les visiteurs d'Europe qui débarquaient dans la vallée de Saint-Laurent remarquaient euh, toujours à quel point les Canadiens avaient une stature physique qui était imposante et impressionnante. Et euh, donc, ça, ça vient euh, notamment de, de ces cette, de cette, de cette, de ce régime-là, de cette abondance de, de nourriture. Euh, Peut-être qu'il y, y, y a une citation là, du baron de Laontan qui est un, un témoin euh, très important de, de, la, de la société canadienne qui disait les, les Canadiens ou créoles, donc les colons nés en Nouvelle-France, sont bien faits, robustes, grands, forts, vigoureux, entrepreneurs, braves et infatigables. Donc, euh, dans les mots de la Hontan, c'est des, des éloges très, très sentis. Et pour l'historien Philippe Jacquin, euh, c'est donc, vous parlez, la sélection naturelle euh, qui était combinée à, à l'immigration à la qualité de l'alimentation et aussi le brassage génétique euh, des, des, des colons français avec les Premières Nations qui ont vraiment donné naissance à un type physique euh, qui faisait vraiment les, les ou donc, qui, qui, qui faisait l'objet d'éloge de la part là, des, des missionnaires, des administrateurs, des visiteurs d'Europe. Euh, donc, c'est quelque chose qui ressort beaucoup là, dans les archives, la, la stature et la solidité physique des, de nos ancêtres. Et euh, donc, dans, dans ces temps libres, les colons, euh, plutôt que de, de, de s'épuiser là à, à produire des surplus pour euh, faire plus d'argent, dans la pensée, disons, capitaliste, euh, on préférait jouer, une fois qu'on avait atteint nos, nos, on avait répondu à nos besoins, on préférait jouer euh, de nos heures de loisirs. Donc, à la place de, de, de faire l'élevage de bétail, euh, beaucoup plus axé sur le développement économique, euh, bien, on élevait des chevaux. Et donc, euh, de, de, dès le, le 18e siècle, presque toutes les familles disposaient de calèches, puis de carrioles, faire des sorties sociales en chevaux. Et euh, les jeunes hommes euh, aussi avaient leurs chevaux euh, personnels et c'était pas pour aller labourer les champs, mais c'était pour faire euh, le pain devant les jeunes femmes dans les villages. Donc, euh, c'était vraiment une, une culture où on, on prenait le temps de vivre aussi. Et on profitait là, des, euh, de tous les, les attraits que, que, que, que cette société-là pouvait offrir. Puis les chevaux, bien, Là, là, on sait là, le, le plaisir qu'on peut avoir à, à se promener sur un cheval, à explorer. Donc, les, les Canadiens s'en donnaient, euh, s donnaient à, à cœur joie. Et donc, dans, dans un monde où l'argent ne euh, prenait pas toute la place, où la richesse se comptait en jambon, en denrées, en fourrure, en vêtements, en armes, en outils et surtout en relations humaines, bien, le, le colon canadien était certainement plus aisé que, que son, son son équivalent en Europe. Et donc, euh, oh, oh, je vais me répéter, mais l'historien Alan Greer disait « La Nouvelle-France rurale était le pays par excellence de l'autosuffisance familiale ». Donc, euh, c'est quelque chose, je pense, qui mérite d'être bien, bien souligné et, et reconnu pour comprendre que leur vie n'était pas si difficile ou si misérable qu'on qu nous l'a raconté. Au contraire, c'était des gens qui, euh, qui vivaient... Euh, qui vivaient une vie qui, euh, qui était très digne et, et qui leur permettait de, de vraiment s'épanouir. Il y avait une mortalité qui était relativement faible à cette époque-là. Oui, il y a eu des famines à certains moments, il y a eu des épidémies, mais jamais de manière à, à, à impacter de manière significative là, la démographie, euh, étant donné qu'on avait accès justement, on pouvait chasser en, en temps de famine, on pouvait avoir accès à ce que la forêt offrait comme nourriture et tout. Donc, de manière générale, euh, les, les Canadiens ont, ont été épargnés par euh, les épidémies, contrairement à ce qu'on a pu connaître en, en Europe et, et malheureusement du côté des Premières Nations aussi, qui ont été frappées de plein fouet là, par l'arrivée des, des pathogènes du vieux continent. Euh, un élément aussi, l'importance du clan familial dans cette société-là. Donc, euh, les gens se percevaient d'abord et avant tout comme les membres d'un clan familial la notion de liberté individuelle euh, était, était inconnue euh, quand c'était euh, extérieur aux obligations parentales. C'est un concept étranger pour eux. Donc, tout passait par euh, donc la, le clan familial. Euh, on ne pouvait pas faire une insulte à quelqu'un sans insulter la famille au grand complet. Donc, on, on, on était tissé serré Et euh, ça, ça a donné aussi euh, une saveur très, très, très distinctive là, de, la, de la société canadienne. Place la place qu'occupait la famille, c'était sur cette unité-là, cette, unité cette base-là, disons, que, que la vie se, se menait. Et donc, quand il y avait des, des, des morts, c'est c'était la famille qui prenait charge là, des, des enfants, des cousins, tout ça. Donc, on, on, on se tenait les coudes. Ça, je pense, que c'est quelque chose qui a, qui a duré euh, longtemps. Espérons que ça ne se perdra pas complètement à l'ère euh, du 21e siècle. Euh, les, les Canadiens aussi, c'était des, euh, des gens qui aimaient fêter euh, on fêtait euh, ab abondamment, l'hiver particulièrement, on était loin d'être isolés socialement. Il y avait un va-et-vient constant dans la campagne. Les gens se visitaient, socialisaient. L'hiver, euh, évidemment, on, on, sait, on fêtait la, la, la, la fête, le temps des fêtes, la fête des, des patrons locaux. Euh, on mangeait copieusement, on chantait, on sortait le violon. Dans toutes les familles, il y avait le violonneux, on chantait à, à cœur joie et euh, même l'hospitalité des Canadiens était reconnue par, euh, par, les, euh, par les visiteurs. Et au milieu de l'hiver nordique, donc euh, disons, la, la chaumière canadienne était véritablement là, un, un fort chaleureux de joie de vivre et euh, c'était quelque chose qui était reconnu par, euh, par tous les observateurs. Euh, un autre élément aussi pour conclure au niveau des habitants, euh, les, les, les paroissiens, disons, les, les gens dans les villages euh, avaient la tête dure et euh, le caractère têtu des Canadiens va, va ressortir surtout devant, devant le clergé. Donc, euh, on, on sait que dans, dans le village, il n'y avait pas de secret, tout le monde se connaissait, mais dans le fond de ton rang, ben, tu avais la sainteté. T'sais. Et euh, donc, euh, on, on était libre, indépendant, puis on était se on on sentait maître de notre royaume dans, dans le fond de son rang. Et ça, ça a forgé, euh, disons, un, un caractère beaucoup plus indépendant, beaucoup plus têtu, beaucoup plus méfiant à l'égard de l'autorité. Et, euh, on, on aurait, on penserait, donc, dans, au niveau de la, de la place qu'occupait la paroisse dans la, on sait que c'était catholique, évidemment, donc la, la paroisse occupait un, un, un rôle important dans la communauté. Mais euh, c'était pas quelque chose qui était, euh, qui venait du haut, une sorte de, de, de, de hiérarchie autoritaire. C'était vraiment les, les villageois qui utilisaient la paroisse comme étant un lieu de rencontre, de socialisation. Donc, c'était autant un, un, un endroit pour, euh, mettons, euh, aller à l'église que pour rencontrer les, les autres villageois puis jaser des, des affaires, de, des affaires de, de, de, du, du village. Donc, euh, c'était pas du tout une, une, une attitude de révérence comme on, on pourrait le penser envers le curé, envers la paroisse. C'était beaucoup, euh, beaucoup plus, mettons, euh, égalitaire ou beaucoup plus, euh, mettons, contester cette autorité-là. Et euh, il y a toutes sortes de, de choses vraiment cocasses. Il y avait des ordonnances. Les, les curés euh, se plaignaient souvent de, de ce qu'ils voyaient. Et on, euh, on, on se plaignait, là. donc, euh, que les gens euh, sortaient de l'église pendant le service, euh, allaient, allaient jaser sur le parvis, euh, des fois même se bagarraient sur le parvis, ça, ça créait du chaos. On demandait aux gens de ne pas venir avec leur chien dans l'église. Quand le bedo essayait de les, de les sortir, ben on... On, on s'engueulait avec le bedeau, on, on allait souvent, on, on, on se faufilait pendant le service pour aller à la taverne, aller prendre, aller prendre un verre avec les chums. Donc, il y avait vraiment hein, une attitude euh, très, très, euh, donc, qui n'était pas après une révérence envers les, les curés. Puis, euh, on, on, ça, on, on allait fumer pendant le sermon. Euh, les femmes aussi, euh, les, les, les curés, souvent, se reprochaient aux femmes d'avoir des, co des coiffeurs trop élaborés, des robes trop courtes ou un décolleté qui était trop plongeant. Alors, euh, on, on peut comprendre qu'on était loin d'être soumis. Euh, il y avait les danses mixtes qui, qui faisaient aussi euh, l'objet de, de réprobation de la part des autorités. Euh, donc, on aimait danser ensemble, tout ça, mais ça a l'air que le, le, le clergé n'aimait pas ça, les, la promiscuité comme ça. Et euh, donc, malgré, malgré cet, cet élément quand même euh, plus, euh, plus revêche là, de, de la, de la du Canadien, euh, dans, dans les paroisses, ben, il n'était pas non plus euh, dépourvu d'une révérence à l'égard du divin. Euh, donc, on, on, on accordait une importance aux forces surnaturelles pour interpréter notre monde et souvent on allait s'en remettre aussi au saint, euh, au patron pour avoir de la protection. Il y avait aussi, bien sûr, une influence autochtone dans la, la manière d'interpréter le monde. Donc, euh, le, le divin n'était pas. Il faisait partie quand même de, de, de la pensée canadienne mais pas de la manière euh, fanatique qu'on le racontait souvent dans, dans nos livres d'histoire. C'était beaucoup plus euh, humain, beaucoup plus nuancé que ça. Alors, euh, voici le topo par rapport aux, aux habitants. J'espère que ça vous donne envie d'en de, de, de savoir un peu plus, rentrer dans, dans, dans le détail des choses, dans le vivant de la chose, parce que c'est des hommes et des femmes comme nous, dans une autre époque. Euh, et on va terminer au niveau de, de, de cet épisode-là avec les femmes canadiennes, parce que c'est important de rendre, rendre hommage au rôle que les femmes ont joué dans, dans la colonie. Euh, donc, euh, au niveau de, de, des annales, des livres, on parle beaucoup des hommes, très peu des femmes. Euh, mais ces femmes-là, qui étaient des femmes fières, des femmes fortes, c'est elles qui ont été les nourricières de chaque génération, euh, de cultivateurs, de coureurs de bois, d'artisans et de défenseurs du pays. Et elles ont été, euh, donc, les, les, les, vraiment les porteuses de, de, de ces générations-là, donc qui étaient le ciment de la société. Et ça, c'est inestimable comme, comme contribution. Évidemment, ça ne fait pas les, les, les, les, les headlines, disons, de, de, de, dans, dans, les, dans les journaux de l'époque, mais euh, c'était non, euh, non moins inestimable et important pour, pour la colonie. Donc, les femmes, euh, d'une part, euh, étaient très libres. Il n'y avait pas de mariage arrangé. Donc, c'était toujours euh, de leur plein gré qu'elles qu allaient se marier à des hommes. Évidemment, il y avait une abondance d'hommes. Euh, donc, euh, être femme à l'époque, ça voulait dire souvent être une, une, une épouse et une, et une mère. Ils avaient une dizaine d'enfants environ en moyenne, donc évidemment, on, on faisait des bébés euh, durant, la, durant une bonne partie de sa jeunesse. Euh, et de manière générale, les femmes étaient capables de, de vraiment de se forger des sphères d'existence qui étaient sous leur contrôle et euh, des vies qui leur offraient une autonomie et euh, une dignité qui étaient tout à fait appréciables. Euh, sur le plan légal, euh, la coutume de Paris faisait en sorte que les femmes avaient, euh, au, avaient le droit à la propriété au même titre que les hommes. Euh, évidemment, l'homme avait un certain rôle de gestion, de, de, de leadership au niveau de la gestion du patrimoine, mais euh, à, à l'échelle de la Nouvelle-France, euh, les femmes détenaient un, un plein droit sur la propriété familiale et même les filles en euh, avaient autant de droits sur l'héritage que les, les hommes ou les garçons. Donc les, les mécanismes du patriarcat qui étaient quand même présents à l'époque, on, on se le cachera pas, euh, étaient pas dans la, la structure légale de la coutume de Paris, ça se trouvait ailleurs dans la dans la vie dans la vie coloniale. Et euh, donc ces femmes-là devaient apprendre évidemment à, à faire tout ce qui était nécessaire pour pour vivre de, de, de la terre. Ils savaient chasser aussi, donc ils savaient manier le mousquet. Il fallait aussi être capable de défendre la propriété devant les, a, les attaques iroquoises qui pouvaient être, euh, qui pouvaient être périodiques. Donc, euh, ils étaient capables de, de se défendre et participaient évidemment là, à toutes sortes de responsabilités, de s'occuper des enfants, de, de, de cultiver, de, de, de faire confectionner les vêtements, la bouffe. Euh, tu sais, C'était tout qu'un qu contrat. Et elle le faisait avec beaucoup, beaucoup de, de compétences. Et aussi, les femmes euh, participaient de manière euh, tout à fait euh, usuelle aux entreprises de l'époux. Donc, si on était en ville, les femmes allaient contribuer à, à la business du, euh, du mari. Euh, et et euh, quand le mari quittait ou le mari euh, décédait, c'était absolument normal pour la femme d'assumer le, le, le rôle de chef là, de la maisonnée et de prendre la relève au niveau d'entreprise. Donc, on peut penser à des, euh, des femmes. Comme Marianne Barbel, qui est devenue euh, vraiment une marchande de, importante de la colonie euh, après la, la mort de son, de son mari dans le commerce pelletier des fourrures, dans la, la fabrication de briques en immobilier. Agathe de Saint-Père, qui est plus, plus connue aussi, qui, euh, qui a fondé la première manufacture de tissu au Canada. Euh, et il euh, y a Louise de Ramsey, qui, qui, qui a chaussé là, les bottes de son père, qui était gouverneur de Montréal. Et elle a dirigé la, la plus importante série familiale de bois pour les, les chantiers maritimes de Québec et euh, on va en nommer quelques-unes aussi qui ont joué un rôle important. Marie Rollet, qui était la première fermière du, du Canada, la femme de Louis Hébert. Euh, Marie Morin, qui est une, euh, la première auteure née au pays et ses écrits là, constituent euh, des sources très précieuses sur la vie quotidienne du 17e siècle. Euh, Marie de l'Incarnation, qu'on connaît bien, qui, euh, qui était là, une mystique, euh, une écrivaine euh, et euh, la fondatrice des Ursulines. Euh, qui, a, qui a joué un grand rôle, les petites, euh, petites euh, information En 1875, les Hurons là, de, de Lorette ont fait une demande au pape Pie IX de la béatifier pour euh, son œuvre. Donc, elle était très, très appréciée des, des Premières Nations, cette, cette femme-là. Euh, il y a Marguerite Dizy, qui était la première chirurgienne de la colonie, qui, euh, qui était réputée là, pour être capable de soigner les blessures qui étaient infligées par les flèches iroquoises souvent. Euh, Isabelle euh, Cook Montour, qui était la fille d'un coureur de bois et d'une amérindienne qui s'est faite interprète dans l'ouest euh, du continent aussi. Le personnage Serge Bouchard en parle beaucoup, d'ailleurs, euh, dans la, la série euh, Remarquable oublié. je pense qu'il en parle, ou en tout cas, il en, il en parle de manière, euh, de manière générale. Et euh, il y a aussi, il euh, faut faire honneur à un personnage très méconnu, euh, Catherine Jérémy Donc ça, c'était une femme qui a vécu là, euh, au 18e siècle, euh, particulièrement. Donc, c'était une sage femme et herboriste. Et euh, elle, euh, elle était une femme qui était une un, un interlocutrice de premier ordre pour euh, les, euh, les grands naturalistes de son époque. Euh, elle, elle était vraiment connaissante et reconnue dans, dans son domaine. Elle est allée chercher beaucoup, elle travaillé beaucoup avec les Premières Nations pour connaître leurs connaissances au niveau de, de, des, des plantes et tout. Et euh, donc, euh, elle avait vraiment un, un rôle important à son époque. Et ça, c'est un, un élément pour les auditeurs. Euh, S'il y a des gens qui passent par Paris euh, prochainement, euh, après sa mort, là, tout, euh, tous ses envois et ses notes euh, qu'elle qu avait produites ont été rassemblés au Muséum d'histoire naturelle de Paris et euh, mis dans des voûtes. Et il n'y a personne depuis ce temps-là qui aurait songé à les exhumer, ces, ces, ces écrits-là. Donc, euh, je serais très curieux de savoir qu'est-ce qui se trouve là-dedans. Je suis convaincu qu'il y a des mines euh, de connaissances euh, qui pourraient euh, être vraiment intéressantes pour tous les herboristes de ce monde. Je pense à, à la Métisse Isabelle Falardeau, euh, ça serait certainement quelque chose qui, euh, qui l'intéresserait, puis tout ce qui, euh, mettons, toutes tout ces personnes qui sont passionnées d'herboristerie. De, de, de, Donc... Euh, toutes ces femmes-là, pour en nommer quelques-unes, ont joué un rôle absolument, absolument fondamental dans, dans l'histoire de la Nouvelle-France. c'est important pour moi de, de leur faire l'enfer honneur. Et donc, c'est vraiment durant cette, pour conclure, là, durant la deuxième moitié du XVIIe siècle, on assiste vraiment à la naissance d'un peuple, un peuple qui est métissé parce que, donc qui a pris racine dans le continent et, et qui, qui côtoie et qui se mélange de manière importante avec les Premières Nations, qui sont leurs alliés, leurs partenaires d'affaires, leurs amis et même leur, leur, leurs amoureux aussi. Alors, à partir de ce moment-là, il va y avoir une conscience nationale qui va commencer à apparaître. Les Canadiens vont commencer à distinguer les Français qui étaient de passage dans la colonie et on va assister à, à vraiment l'émergence d'une culture française créolisée euh, et, et vraiment au point de rencontre là, de, de ces deux civilisations européennes et euh, la civilisation autochtone. Et euh, au cours du 18e siècle, là, cette identité canadienne va se consolider au point où les, dé, les, les visiteurs qui débarquaient d'Europe étaient sur, sûrement, surtout euh, ou souvent surpris de découvrir une population locale qui n'était euh, pas loin de les, de les considérer comme des étrangers. Alors, on, on constatait vraiment que, que la nation canadienne avait, avait sa vie propre, son caractère propre, et, euh, et voilà un peu là, le, le début de, de, de l'émergence de cette nation canadienne. Je te remercie beaucoup, Marco, pour euh, participer à la quatrième émission de, euh, de, la, de la question métier. Ça fait qu'on va se revoir euh, à la prochaine émission euh, dans quelques semaines. Bien, certainement, on va, on va continuer de, de remonter le fil du temps de cette grande histoire de la Nouvelle-France. Ça fait que, est-ce que tu veux nous parler un peu de, des familles Métis euh, dans la, la prochaine émission ou quoi? En fait, la, la prochaine émission, on va parler de, de, des coureurs des bois. On va, on va réserver un, un, un épisode complet sur les coureurs des bois. Et euh, ben, qui dit coureur des bois dit métissage, évidemment, parce que c'était des, des, carrément des intermédiaires entre les, les deux civilisations. Donc, on va, on va réserver vraiment un, un, un épisode complet à, à, ce, à ce, cette figure mythique-là. Et euh, il y aura ensuite un autre épisode où on va parler vraiment des sources de métissage au, au temps de la Nouvelle-France. Donc, euh, ce sujet-là va devenir de plus en plus présent au fur et à mesure qu'on remonte, euh, qu remonte le temps. Mais la, la prochaine, c'est euh, la, la figure mythique du coureur de bois, qui est un, un, un, mettons, un archétype très, très méconnu. Euh, malgré, euh, malgré ce qu'on en sait, là, on, on, on, on gagne, je pense, à découvrir ce, ce personnage-là. Et, et comprendre sa vie, puis comprendre son impact et son héritage. Je te remercie beaucoup. Euh, on va se parler bientôt. Merci. Merci, Dan. À bientôt.